Les grandes sagas de cinéma, en tout cas au sein de la production audiovisuelle française, sont finalement peu nombreuses, comme j'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer quand j'ai parlé de Taxi 5. Et c'est surtout en fait que, au delà d'être peu nombreuses, c'est surtout que la grande majorité elles sont peu mémorables. Heureusement, certaines arrivent tout de même à sortir leur épingle du jeu de temps en temps et donnent lieu à des moments de cinéma qui arrivent à attirer le public, forcément, puisqu'il faut se dire que ces sagas arrivent à perdurer dans le temps et donc forcément sonnent comme des objets audiovisuels touchant le plus grand nombre et emportant avec elles une forme d'euphorie et d'appréciation du divertissement à l'état pur. Certaines sont mémorables, beaucoup sonnent malheureusement simplement comme des énièmes objets perdus dans l'espace cinématographique et ne parvenant que rarement à emporter totalement la vie de la presse et des spectateurs. Mais heureusement... Il arrive parfois que des anomalies se produisent, et que certains projets aboutissent à un objet assez cool. Mais peut-il forcément survivre à l'épreuve du temps en devenant une saga Là est la véritable question qui se pose pour la grande majorité de ces objets, que ce soit sur notre territoire ou dans le monde. Et la saga ici présente en est la parfaite synthèse, dans sa partie la meilleure, comme dans sa partie la pire. Car s'il faut parler de saga culte et moderne dans le paysage audiovisuel français, il faut forcément parler de celle initiée dans les années 90, à la toute fin de celle-ci, par un Claude Berry désireux de donner une nouvelle jeunesse à l'œuvre de deux auteurs de bande désinées qui ont su totalement capter l'essence d'une histoire française, mais lui donner aussi cette forme aussi délirante que divertissante. Ainsi naquit la version cinéma français de Astérix et Obélix, pour des moments de cinéma aussi divers que variés, allant du bon film français à l'ancienne, comme seuls les grands savaient le faire, au divertissement moderne et jubilatoire, en passant aussi malheureusement pour nous par la case « à l'américaine » entre grosses guillemets, pour des moments plus gênants et bizarres, dirons-nous, et montrant également les limites de notre production et de nos envies. Cette saga, même si elle n'est pas la meilleure, reste la parfaite représentation de ce que notre industrie est capable de livrer de magnifique mais aussi... De vertigineusement mauvais. On donc dans l'univers merveilleux de Ouderzo et gossini pour euh, ce qui fut à l'époque tout de même une grande majorité du meilleur du cinéma français. C'est donc en 1999 après Jésus-Christ, dans une contrée lointaine au cœur des plaines françaises, que Claude Berry, grand producteur, décide de porter à l'écran, avec le réalisateur Claude Zidi, un casting 5 étoiles et une ambition démesurée. Une première bande dessinée des deux auteurs pour offrir au cinéma, tout simplement, Astérix et Obélix contre César, soit un objet audiovisuel sonnant comme l'une des plus grosses productions françaises pour l'époque. Le résultat est extrêmement cool, car s'il n'est pas parfait, il est évident que Zidi maîtrise les mastodontes cinématographiques et cherche à donner à celui-ci une envergure de péplum à la française, marchant clairement sur des œufs quant à l'idée d'adapter la BD, mais parvenant par ce duo de choc portant le film clavier et de par Et cette fantaisie graphique et esthétique a donné lieu à un moment de cinéma assez délirant, une œuvre loin d'être parfaite dans ses détails et une caricature un poil grossière des personnages, mais le résultat est jouissif et fun et reste pour moi. Un bon film de Noël, bizarrement. Sans être non plus une totale réussite, c'est un bon premier pas dans l'univers d'Astérix et d'Obélix. Mais clairement, quand je vous parle de cet univers, vous n'avez qu'une seule image en tête. Celle d'un coucher de soleil sur le port d'Alexandrie, ô oh, papillon de ma jeunesse. Celle d'un architecte dyslexique, celle d'une mangouste dans son environnement naturel. Et cela, on le doit au génie sans faille et clairement délirant, d'Alain Chabat, qui, aux commandes de mission Cléopâtre, a su renverser les codes du genre pour offrir un Astérix nouvelle génération. En 2001, Shabba bouleverse totalement les attentes que l'on aurait pu avoir sur cette adaptation et offre littéralement le crossover ultime entre les nuls et l'univers de Goscinny et Uderzo. Pour un film juste parfait sur de nombreux points, un film oscillant entre comédie pure et divertissement à l'ancienne, entre blagues déjantées et monologue culte, entre instants de pure folie graphique et sobriété d'une construction cinématographique cherchant à construire le même genre d'hommage que Zidi, mais avec une modernité et une fantaisie à toute épreuve, pour un moment de cinéma juste rare, une merveille de comédie, et à la fin, près de 15 millions de spectateurs totalement convaincus, même encore aujourd'hui. C'est la preuve ultime que presse et spectateurs peuvent totalement se mettre d'accord. Le souci, c'est qu'à partir de là, la porte a été ouverte au n'importe quoi. Et quand je parle de n'importe quoi, je pense au fait que c'est littéralement le fils de Claude Berry, Thomas Langman, qui s'est dit qu'avec encore plus d'argent, encore plus de stars, encore plus de moyens et de folie, Pourrait donner lieu à une comédie qui ramènerait encore plus de spectateurs dans les salles. C'est ainsi que naquit l'un des pires films du cinéma français à l'heure actuelle, Astérix aux Jeux Olympiques, dirigé par Langman lui-même et accompagné par Frédéric Forestier, pour un moment de cinéma purement et simplement gênant la quintessence même de ce qui ne devrait jamais être fait en termes de films de divertissement grand public. Soit un enchaînement de blagues gênantes et lourdes, couplé à un casting qui semble la plupart du temps perdu, notamment par la présence d'un Clovis Cornillac incapable de s'accaparer le personnage d'Astérix, mais aussi à cause d'un Benoît Poulvard en roue libre, incapable de revigorer le métrage, même si franchement, il reste l'un des meilleurs points du film. En même temps, il y en a si peu, donc... Euh, euh, C'est un peu difficile de faire la fine bouche. Et puis il y eut une envie de proposer quelque chose d'encore différent, avec une équipe surprenante, et c'est ainsi qu'en 2012, Laurent Tirard, qui avait le vent en poupe grâce à son adaptation du petit Nicolas, nous offre sa version des aventures du personnage de Goscinny et Uderzo pour un film sympathique, mais qui ne renoue jamais avec une essence aussi surprenante que ce que l'on pouvait imaginer à la base. L'idée est là, l'humour fonctionne assez bien et reste bon enfant, tout en étant référencé juste comme il faut pour sonner comme accessible et comme ludique mais il manque une bonne dose d'inspiration. Et surtout, cela se sent que le budget n'est plus le même, et du coup, les décors et l'ensemble du film sonnent par moments comme un peu cheap. On notera qu'ils ont souhaité faire un film en 3D, chose rare au sein du cinéma français, et quand on voit le résultat, on comprend un peu pourquoi. Cela sonnant plus comme un gadget que comme une vraie proposition de mise en scène. Et au bout du compte, on comprend que l'effet de mode est passé, que la passion pour l'univers n'est plus là, et que c'est certainement pour cela que l'on en est là et que ce volet est aussi classique et convenu. Cela fera tout de même en sorte que la saga s'arrête pendant plus de 10 ans. Euh, C'est dire. Ainsi, nous avons quatre films aussi divers que variés. Aussi complexe à aborder qu'impossible presque par instant à mettre en relief les uns par rapport aux autres. Tout simplement parce qu'ils ont chacun une identité propre, chacun une ambition différente, chacun une certaine manière d'aborder et de comprendre les personnages d'Uderzo et de Goscinny, donnant lieu à des œuvres uniques, pas forcément toujours pour les bonnes raisons, mais cherchant à exploiter une essence différente autour des personnages que ce soit dirigé par une envie d'hommage, au cinéma grand spectacle et à une certaine manière de jouer avec les codes de celui-ci, dans une envie de détournement, plus ou moins fine, mais surtout portée par une passion immense pour le divertissement, que ce soit par le pognon, euh, car oui, cela peut être un argument, même s'il est extrêmement douteux, ou une envie de se démarquer de la masse, chacun de ces auteurs, aussi différents qu'éloignés dans leur démarche, parviennent à rejoindre cette idée de vouloir divertir tout en comprenant et en admettant que ces personnages doivent être respectés et emmenés dans la meilleure direction possible pour captiver les spectateurs et passionner les foules de manière générale. Et c'est cela que l'on veut retenir de ces quatre films, de l'ambition et de la démesure. Le premier film de Zidi est un bon film à l'ancienne, le genre de cinéma de papa, un pur plaisir de péplum comme on n'en voyait plus, jouant aussi bien la carte de la démesure que celle du plaisir cinématographique pur, avec ses costumes, ses décors, son casting et son énergie contagieuse. Chabat fait du deuxième long-métrage une pure anomalie, mais dans sa plus grande réussite critique et publique, donnant lieu à un film culte, pour certains, un classique de la comédie française pour d'autres, mais surtout un divertissement rare, une œuvre folle et démentielle dans sa conception, qui passionne encore aujourd'hui par sa maîtrise. Langman et Forestier se sont perdus, dans une démarche créative stérile, sonnant comme l'objet sans âme par excellence, bourré de pognon jusqu'au cou, mais incapable de transformer cet argent en créativité, livrant au cinéma un objet vierge de toutes intentions, et si ce n'est celle de vouloir divertir, mais avec du vide. Et Tirard cherche à s'accaparer l'univers, à lui donner une forme plus proche de sa manière de jouer avec le cinéma, d'en détourner certains codes, mais aussi d'en reprendre une essence cinématographique aussi très bon enfant mais également ludique. Et même si cela reste très convenu et assez passable, cela ne demeure pas moins une bonne proposition. Et ainsi, on se retrouve aujourd'hui avec ce que l'on pourrait appeler une renaissance, avec une toute nouvelle génération. Une génération portée donc par Guillaume Canet, qui a souhaité faire revivre un projet ambitieux, en apportant donc à l'univers de Goscinny et d'Uderzo, après tout de même deux très belles adaptations animées livrées par Astier, une nouvelle aventure avec un casting plus que 5 étoiles. Mais rappelons tout aussi bien la maîtrise de celui-ci par Zidi Oushaba que la démesure excessive et lourde de Langman et Forestier. Il ne reste plus qu'à voir si le cinéaste français, qui a su montrer qu'il était capable de diriger des acteurs de talent, mais aussi de se perdre un peu dans ses démarches créatives, n'aille pas dans la mauvaise direction. Il ne se plante pas tout simplement dans le geste, mais surtout comprenne l'essence même de l'univers pour nous emporter dans un moment de cinéma pouvant sonner comme une belle promesse, mais qui se doit de se tenir et de ne pas partir trop loin pour ne pas donner lieu à un moment de septième art qui pourrait être très gênant. En tout cas, d'ici là, respect et robustesse à ce cher Guillaume Canet qui a tout de même une sacrée paire de corones pour tenter un tel pari, surtout dans l'industrie dans laquelle on est aujourd'hui et avec les attentes qu'il peut y avoir auprès des spectateurs.